Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce septième épisode du récap. Cette semaine au menu, Amazon part en vacances dans les Landes, la CW qui bosse le dimanche, Netflix qui arrête les joints et bien plus encore. En 2018, Amazon va diffuser son premier programme original tourné en France et en langue française, « Dutch Les Landes » avec Marianne Chazelle, Sylvie Testude et Roxane Durand, co-réalisé par Denis Dercourt. Produite en partenariat avec Wayne, Bavaria Fiction et Dutch Telecom, la série est écrite par Alexandre Charlot et Franck Manier, scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis. La comédie en 10 épisodes sera disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video pour les membres Amazon Prime en France et en Belgique en 2018. Dutch c'est l'histoire de Giscalos, village idyllique du département des Landes. Le village est au bord de la faillite et Martine, maire de la commune, a vraiment besoin d'argent pour le sauver. Afin d'éviter la cessation de paiement, Martine décide de vendre toute une partie de la commune à Gérard Jager, le PDG bavarois excentrique d'une entreprise de conception automobile tombé amoureux des Landes. Il décide alors de délocaliser l'ensemble de sa société et tous ses salariés dans le sud de la France, ce qui déclenche un choc des cultures, drame et comédie. The CW a annoncé mercredi qu'à compter de cet automne, il étendra son horaire de primetime du lundi au vendredi pour inclure une sixième nuit le dimanche. Cela signifie que la chaîne offrira maintenant 12 heures de séries en prime time chaque semaine contre 10 auparavant. Ce changement est de bon augure pour les séries comme Crazy Ex-Girlfriend et Jane the Virgin, qui sont en attente de renouvellement. Il explique également l'accroissement de développement de la CW. La chaîne a 9 pilotes y compris les rebouts de Charmed et Roswell en lice pour l'automne contre 6 l'année dernière. Enfin, TNT a commandé Deadlier Than The Mail avec Lily Rabe, Annie Brenneman et Amish Linkletter. Créé et scénarisé par Harriet Warner de Call the Midwife, Deadlier Than The Mail est décrit comme un thriller intense et moralement complexe. Il s'articule autour d'un trio de personnages, chacun avec un passé mystérieux et troublant. Emma est une jeune femme qui a jadis regardé dans les yeux d'un tueur dangereux. John est un ancien prédateur en série désespéré de trouver la rédemption. Et Marie est une mère endeuillée, obsédée par la recherche de sa fille disparue. Comme chacun d'entre eux est poussé jusqu'à ses limites, la vérité sur leur passé et leurs motifs devient de plus en plus trouble, brouillant les limites entre la victime et l'agresseur. Bradley Whitford de The West Wing rejoint le casting de la seconde saison de Diane Unmaid's dans un rôle récurrent. Il incarnera le commandant Joseph Lawrence, l'architecte de l'économie de Gilead, qui est bourreux et intimidant avec une touche de génie fou et échevelé. Son humour surnois et ses éclats de gentillesse font de lui une présence confuse et mystérieuse pour sa nouvelle servante. Plus de 3 mois après avoir été accusé de harcèlement sexuel sur le tournage de Transparente, Jeffrey Timber est officiellement dégagé de la série d'Amazon. Même si on ne sait pas encore si la cinquième saison de la série créée par Jill Soloway sera la dernière, il est clair que Timbor n'en fera pas partie. Aujourd'hui Amazon confirme que Timbor ne reviendra pas et que l'enquête sur le harcèlement était terminée. Aucun résultat de l'enquête n'a été dévoilé, mais des sources disent que le comportement d'un Timber ne pouvait être justifié ou excusé. La quatrième saison de The Royals sera diffusée à partir du 11 mars sur E. Cette saison reprendra après que le prince Robert est couronné roi d'Angleterre. La troisième saison de Love sera mise en ligne le 9 mars sur Netflix. Il s'agira de la dernière saison et continuera à suivre les hauts et les bas de la relation entre Mickey et Gus. So there's a sky that I like. How old are you? Do I seem like I'm 12 years old right now? You're like a 40-year-old 12-year-old. You're like a man. You're like Family Guy est renouvelé pour une 17ème saison par la Fox, on l'a appris après que le showrunner Rich Apple a signé un prolongement de son contrat pour 3 années supplémentaires. The Good Fight est renouvelé pour une troisième saison par CBS All Access, cette annonce a été faite juste après que nous ayons appris que la série allait être aussi diffusée sur Amazon Prime. Midnight Texas est renouvelé pour une seconde saison par NBC, en revanche la showrunner Monica owusu se fait remplacer par Eric Charmello et Nicole Snyder qui étaient consultants sur la première saison. No Activity est renouvelée pour une seconde saison par CBS All Access. La série écrite par l'équipe derrière Funny or Die serait diffusée à la fin de cette année. Enfin, Bosch est renouvelée pour une cinquième saison par Amazon. Elle est un des piliers du service de streaming et une des séries les plus regardées et les mieux notées sur le network. Disjointed est annulée par Netflix. La série ne connaîtra pas de seconde saison. La décision a été prise juste après la mise en ligne de la seconde partie de saison 1, qui visiblement n'a pas rencontré son public. Le récap, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles axus. En attendant, abonne-toi, pose ton pouce et laisse-moi dans les commentaires le nom de la série d'où est tirée la musique de fin. La semaine dernière, c'était How to get away with murder. Bisous bisous